Nombre caché dans le grand carré, 6. Nombre caché et unique dans la ligne, 5. Nombre caché dans la colonne, 2. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne. Nombre isolé et nu. Un groupe de nombres nus et isolés dans le grand carré. Nombre caché et unique dans la ligne. 7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 Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.